Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'objet. Donc pour cela, il faudra télécharger une extension. Donc on verra comment installer des extensions, et puis un dossier avec des modèles. Euh, donc pour réaliser ce type d'illustration, mais également cette, cette illustration-là, et puis ceci, et puis ça, et puis euh, voilà, plein, plein d'autres choses. Euh, donc pour cela, on va tout de suite aller télécharger donc, les fichiers euh, qu'il faut. On va se rendre donc euh, dans Firefox. Dans Firefox, on va taper l'adresse teslays.com. donc je mettrai le lien en bas de la vidéo. On va se rendre ici dans les tools, ici. On va cliquer donc sur les templates. Donc on clique. On va télécharger ici les templates. On clique sur Download. Euh, je vais enregistrer ça sur mon bureau. OK, enregistrer. Là, on a une petite prévisualisation de tous les modèles qui existent. Euh, alors c'est vraiment utile pour ceux qui font de la dentelle en fuseau, hein, pour ceux qui sont intéressés. Il y a également, tiens je fais une petite parenthèse, euh, ici la possibilité de, de voir un petit peu ce que cela peut donner. Alors moi ça ne parle pas du tout, mais on peut augmenter ici le nombre de, de colonnes et ici le nombre de lignes. Et en cliquant ici sur la petite baguette magique, on voit ce que ça donne, donc si on fait de, du fuseau. Voilà, fin de la petite parenthèse, on retourne là-dessus, on descend un peu et on va cliquer ici sur extension.zip. Alors pour ceux qui ont la version 1.0 d'Inscape, c'est cette extension-là qu'il faut télécharger. Pour ceux qui ont des vieilles versions d'Inscape, il faut télécharger ici hold extension.zip. Donc moi je vais télécharger celle-ci, que je vais enregistrer sur mon bureau. Voilà, enregistrer. Je peux maintenant masquer Firefox. Euh, on va installer l'extension donc pour cela on va cliquer sur les préférences globales d'Inscape alors le raccourci c'est Maj+, plus contrôle plus p voilà hop ça m'ouvre la fenêtre des préférences on va se rendre en système on va repérer ici extension utilisateur et on va cliquer ici sur le dossier on fait ouvrir voilà et c'est là dedans qu'il va falloir mettre les extensions donc je vais masquer ici inscape je vais double cliquer sur extension et je vais sélectionner tous les documents ici, donc CTRL A pour sélectionner tous mes documents. Et je vais cliquer et glisser dans le dossier extension. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit rangé comme ça, il ne faut pas les mettre dans un dossier parce qu'autrement ça ne fonctionne pas. On va fermer InScape et le relancer, donc je ferme InScape. Je reclique dessus pour le relancer. Voilà, et on vérifie qu'on a bien les extensions, donc on clique là, et là il y a un dossier Bob Lace qui a été créé. Et on a ici quatre possibilités. Euh, là, il y a les templates. Alors, je n'ai pas encore dézippé les templates. Alors, pour cela, je vais faire un clic droit, créer un nouveau dossier que je vais appeler modèle. Voilà, avec un S, j'enregistre. Euh, je valide, pardon. Je double-clique ici sur template. Donc, comme tout à l'heure, CTRL A. Je vais sélectionner donc tous ces euh, fichiers et je vais les glisser dans mon modèle ici. Alors, ça a marché Non. Donc je clique et je glisse dans le dossier modèle. Voilà maintenant c'est bon, je peux tout fermer. Je retourne dans Inkscape. Et on va voir assez euh, rapidement quelques exemples. Donc dans Extension, Bob Blaze, je vais sélectionner par exemple Circular. Donc j'ai une petite, une petite fenêtre qui s'ouvre. Ici je peux choisir le modèle. Alors vous voyez j'ai vraiment une quantité impressionnante de modèles. Je vais par exemple choisir le 4x4-40, sélectionné. On peut, on peut choisir ici euh, le nombre de degrés, le nombre de copies, euh, la largeur ici des, des lignes. On va, laisser à, alors on va mettre 2. On peut choisir la couleur. Allez, on va mettre vert, sélectionner. Et on clique sur appliquer pour valider, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, tout simplement c'est fait. Je vais pouvoir fermer ici la fenêtre. Alors petit conseil, avec l'outil flèche noire sélectionné, on va faire un rectangle de sélection de façon à tout sélectionner. Et on va combiner tout ça. On va dans chemin et on fait combiner, et combiner le raccourci, c'est CTRL-K. Comme ça on a un seul objet où tout est regroupé, parce qu'autrement si je ne le fais pas, donc je reviens en arrière, vous voyez c'est plein de petites lignes qui sont ajoutées les unes aux autres, donc c'est pas forcément évident à manipuler, donc on sélectionne tout et on combine, chemin combiné. On va faire un nouvel exemple, on va choisir par exemple gris polaire, alors gris polaire, euh, donc ça c'est le diamètre des, des petits cercles. On va choisir deux de façon à bien les voir. On peut également donc avoir, là j'ai mis 60. On peut choisir donc ici le pattern. On va choisir par exemple rectangle. On clique sur appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, hop, donc on a plein de petits cercles comme ça. Donc comme tout à l'heure, rectangle de sélection, chemin combiné. Donc je réduis tout ça, hop. Euh, si je trouve que les cercles sont pas assez, euh, assez épais, on peut rajouter ici un contour. Alors en appuyant sur SHIFT et par exemple sur la couleur noire, vous voyez, hop j'ai un contour qui fait 0,589. Si je trouve que c'est pas assez, clique droit ici et je peux aller à 0,75. Voilà. Allez, encore une petite extension ici. Choisis donc un modèle, je vais en prendre un autre par exemple 209, sélectionner, toujours hein, plein de paramètres à modifier, appliquer, voilà, hop, donc comme tout à l'heure, rectangle de sélection, ctrl K, où on peut grouper également, moi je préfère combiner, ctrl K, extension, la dernière, circulaire gris, appliquer, je peux fermer. Alors, elle s'est mise juste au-dessus de l'autre. J'aurais dû déplacer. C'est pas grave. On va déplacer cet objet. Voilà, on a nos petits cercles. CTRL-K. Voilà, donc, pour ce petit tuto. Euh, J'espère qu'il vous a été utile. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Il existe beaucoup d'extensions que vous pouvez aller télécharger sur le site Inkscape. On va tout de suite aller voir. Inkscape.org Voilà, on peut ici aller dans... Download, extension, et puis là il y a, il y a plein d'extensions qu'on peut tester, vraiment euh, pas mal. Voilà, euh, donc merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.